Bonsoir. Ce tuto est une initiation à l'installation de Hadoop. Pour ce faire, on a besoin 1. D'installer Docker. 2. Lancer le PowerShell ou l'invite de commande Windows en tant qu'administrateur pour éviter toute anomalie. Patientez au cours du chargement du Docker. Ça pourrait prendre du temps. Cela est tributaire de la puissance de votre ordinateur. Vous trouverez en annexe le fichier texte contenant les différentes commandes à exécuter au cours de ce tuto. Docker est bien lancé. On va commencer par exécuter la ligne de code suivante pour télécharger l'image sur laquelle nous exécuterons toutes les manipulations à venir. L'Ilias Faxi-Spark Hadoop HV 2.7.2 Vous remarquez qu'on a déjà fait cette étape. L'image est déjà téléchargée. Dans ce qui suit nous allons installer un réseau. Et en vue de gagner du temps on a aussi fait cela au préalable. Procédons à la création des conteneurs. Dans ce tuto, on aura un master et deux slaves nommés comme suite Hadoop Master, Hadoop Slave 1 et Hadoop Slave 2. Sans oublier de donner les ports sur lesquels ils exécutent, ainsi que leur nomination. Il faut noter que dans mon cas, le port 50 est non accessible. Comme vous allez le remarquer. Donc je me trouve obligé de s'en passer. Vous notez qu'il y a une erreur. En fait le conteneur est créé mais il ne peut démarrer faute du port déjà mentionné. Alors je dois revenir vers Docker. Supprimer ce dernier et reprendre la création. Et tout se passera dans la norme. Pour vérifier cela passez vers Docker et vous noterez que Hadoop Master est créé et en exécution. Passons à la création des deux conteneurs Slave. Il suffit de copier-coller les lignes de code. En fait je vous conseille de saisir les lignes commandes. Ça vous aidera à apprendre et facilite la mémorisation des commandes. N'oubliez pas de donner des ports différents pour chaque conteneur Slave. Pour mon cas j'ai donné comme port 8040, 8042 pour Slave 1. Et 8041, 8042 pour Slave 2. En guise de vérification, ouvrez Docker pour s'assurer qu'ils sont bien créés et en exécution. La ligne de code suivante permet d'entrer dans le conteneur master pour commencer à l'utiliser en bash. Vous remarquez que PowerShell bug et donc je passe vers l'invite de commande. Je vous rappelle de l'exécuter en administrateur. Et voilà reprenons notre ligne de code. Et tout se passe comme prévu. Vous vous retrouverez dans le shell d'une Amenode et vous pourrez ainsi manipuler le cluster à votre guise. La première chose à faire, une fois dans le conteneur, est de lancer Hadoop et Yarn. Un script est fourni pour cela, appelé startadoop.sh. Lancez ce script. Patientez un peu au cours de l'exécution de la commande. Soyez patient. Premier pas avec Hadoop. Toutes les commandes interagissant avec le système Hadoop commencent par Hadoop FS. Ensuite, les options rajoutées sont très largement inspirées des commandes Unix standard. créer un répertoire dans HDFS, appelé Input. Pour cela, tapez. Hadoop FS Mkdir Input. Si pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à créer le répertoire input avec un message ressemblant à ceci, or directory, veillez à construire l'arborescence de l'utilisateur principal, root, comme suit. oblique user root. Vérifions que le dossier est bien créé. Pour cela, on tape la commande « adupfsls FSLS » pour afficher l'arborescence. Nous allons utiliser le fichier portchassis.txt comme entrée pour le traitement MapReduce. Ce fichier se trouve déjà sous le répertoire principal de votre machine master. Chargez le fichier portchassis dans le répertoire Input que vous avez créé. Oups recopions la ligne de code. Saisissons le code. Copier-coller pose des anomalies. Affichons l'arborescence du dossier Input. Et vérifions que la copie du fichier s'est bien déroulée. Pour afficher les dernières lignes du fichier Purchasis saisir la ligne de code. Adobe FST l'input bar oblique Vous pouvez également visualiser l'avancement et les résultats de votre job, MapReduce ou autre, en allant à l'adresse http//localhost8088. Nous allons créer un nouveau dossier Input1, dans lequel nous allons copier le fichier Purchases.txt du dossier Input. Affichons le contenu du dossier Input 1 pour vérifier que la copie du fichier s'est bien déroulée avec succès. On a d'autres commandes à voir je vous conseille vivement de consulter le lien suivant. Pour quitter la route, il suffit de taper la commande « Exit ». J'espère que ce tuto vous a été utile. Bon courage et bonne continuation. Au prochain tuto